hôtel donc ça va être le petit personnel qui va faire le service, ou encore les transports. Dans les bus, ceux qui prennent les tickets sont souvent des mineurs.